Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui circuit entre Pen 13 et la Pointe du Guern en navigation avec la montre parce que je vais devoir apprendre à le faire pour le grand hâte du Finissaire donc c'est une première pour moi et avec moi il y a les MMR. voilà allez c'est parti plage de Cameros c'est plus un, un coin de pêche qu'une plage hein, en réalité. Et euh, bah les débuts là, de la navigation avec la montre, ça s'avère plutôt instinctif et plutôt assez facile. Je vous mets le lien dans la description de la montre si ça vous intéresse. C'est la Spartan Ultra Black. Voilà. C'est top. Bon, alors là, tu vois, typiquement, si je vais tout droit, eh ben, et je suis pas sur le bon chemin, donc faut que je tourne. Voilà. Et donc là, normalement je vais me retrouver sur la ligne bleue. Et oui, bingo. Bon, on voit pas grand-chose sur la vidéo, mais l'idée est là. Bon, bref, c'est assez facile et instinctif le délire. Là. Allez, go Nous voilà la pointe de Bellec. Vous passez par là lors de, du trail des Radieuses. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire. C'est le dernier week-end d'août. Vraiment un super trail qui pense, qui prend tous ces sentiers côtiers là. C'est magnifique. Et ici là, on appelle ça là-bas là, le souffleur. Parce que quand il y a des vagues, les vagues s'engouffrent dans une petite grotte. Et ça revient et ça fait un... Donc on, a, on allait sauter là, quand enfin euh, j'allais sauter là quand j'étais gamin. Et, euh, et c'est vraiment magnifique, c'est top. Voilà, bon, il y a un peu de vent par contre. Allez, c'est reparti! On va aller chercher le dos à un endroit plus simple. Bon, je viens de faire une grosse pause là pour les mères parce qu'il fait quand même encore une fois très très chaud. Et faut en prendre soin quand même, pas trop la tirer. Hein mère. ce qu'elles peuvent à 9 et 10 ans quand même. Allez, c'est reparti. Wow. Et voilà, me voilà dans la forêt de pins. J'ai hâte à ce que la technologie fasse qu'on puisse sentir les endroits où on est à travers euh, les vidéos. Parce que si vous pouviez sentir cette odeur là de pin chaud <rire> avec la mer bleue là, vous avez vu ces petit dégradé de couleurs là Pff, magnifique. magnifique, Bon par contre là là, je vais en chier pour la une montée là. Pff, bien redasse. Allez go, je sais pas qui en chie le plus sur mon elle, sur mon elle. Comme. Ah là, on va là bas, pointe du Gouern, c'est l'arrivée. Vous vous souvenez dans l'autre vidéo, on était parti de la pointe tout là bas. Là. Bah ben là on a fait ça dans le sens inverse, par la balle. Voilà. C'est aussi magnifique hein. Regardez, Les belles couleurs. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les paysages vous auront plu également. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye.